Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui un épisode spécial puisque nous avons la chance et l'opportunité d'avoir un grand youtubeur de micromobilité électron. Salut Bissom Salut Pissom Heya, Salut Bissom Eh salut tu Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui comme balade On va faire un tour du côté d'Eguisem, on va descendre jusqu'à Rouvac et on va remonter le long des pré dans les collines, dans le vignoble. Bon, ce sera aussi l'occasion de parler des sorcières, euh, mais ça on verra ça après. Allez, on y va Hop la gaze, direction ma poule. Célèbre pour avoir reçu le titre de plus beau village de France en 2013, nous quittons Egisheim, direction plein sud, pour une ride d'une trentaine de kilomètres. Ah Nous sommes où À Roufac Très belle petite ville Avec une histoire particulière avec les sorcières et tu vas nous la raconter mais je la, mais je la connais pas Non sérieux Non sérieux À la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, Roufac, comme toute l'Alsace, est prise d'une frénésie inquisitrice. On estime à 6000 le nombre de femmes tuées pour être prétendument des auxiliaires du diable. Souvent pour récupérer leurs biens, ces grands bûchers avaient la vertu de maintenir l'ordre social établi et être une réponse locale au développement du protestantisme. peut-être nous expliquer pourquoi ça remue autant là comme chemin euh, On avait dit qu'on devait faire un truc plutôt cool à cause de son dos à électrons. En fait, on est essentiel sur la route dans les lignes et en dessous. Et tout coup, on n'est pas pile euh, au bon endroit. C'est ce que tu aimes ça comme, ah comme oui, chemin Ah ouais, la, la forêt, c'est génial Ouais, c'est vrai, Donc, moi, bien bien. on s'éclate hein. <rire> Et donc vous pouvez voir qu'on se prend des moucherons un peu partout dans la tronche, et sur la veste et dans tous les sens. C'est parce qu'à cause du Covid, il y a eu beaucoup moins de ventes de vin. a Vu qu'il y a trop de stocks et qu'on ne va pas vendanger pour rien, et bien on a laissé euh, du raisin plein les vignes. Voilà, donc il pourrit doucement mais sûrement. Et donc on est infesté de moucherons, ça allait bien plus que d'habitude. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est euh, buvez un canot, sauvez un vigneron d'Alsace. hein <rire> <rire> la petite anecdote, mais j'ai voulu vous prendre à défaut mais tout le monde connaissait et on est en plein dedans. Actuellement, dans ces temps de Covid où les couvre-feux euh, tombent de partout, on la raconte à deux Oui oui oui, oui. Savez-vous les amis pourquoi on dit, euh, et d'ailleurs on l'a déformé, bon euh, tu vas te faire appeler Arthur là si tu continues à faire tes conneries. Alors pourquoi Parce qu'en allemand, Arthour, ça veut dire 8 heures et c'était l'heure du couvre-feu, à 8 heures il fallait rester à la maison. Voilà, pendant la guerre, si tu sortais après 20h, donc les mecs ils étaient un peu avancés par rapport à nous les allemands, ils ont toujours eu un peu d'avance que c'était 8h, nous c'est 21h Et donc voilà, si tu dépassais, on te rappelait l'heure qu'il était Il va être un heure, Vite tu rentres chez toi quoi Alors euh, voilà les copains, vous êtes en Alsace et ici euh, nous sommes à. Bougus <rire> Lines. So Fun, c'est ça hein En fait tu sais pas mais c'est le code wifi du village Ah c'est ça, voilà voilà voilà Donc n'hésitez pas, euh, une majuscule, une minuscule, euh, la moitié à l'endroit, l'autre à l'envers, ok C'est le même chiffre là À vos souhaits <rire> Bon, c'est la fin de la balade, je pense que tout le monde a passé un excellent moment. On va faire le tour d'horizon comme d'habitude, me... s'ils ont aimé ah, ou Ah, c'était de la merde, ça, chier plus jamais je reviendrai. Si but c'est faire de une sortie de merde, bah, c'est vraiment réussi, j'ai adoré quoi. Euh... Ah bah non, moi j'ai bien aimé moi, c'était super <rire> cette sortie, qu'est-ce que vous vous plaignez Ah ouais. euh, non <rire> Mais bah mi, j'ai adoré le raksha parce qu'ils sont vraiment rigolos chez Chantal ça Vraiment, je regarde pas d'être venu de Chlil Allez, à la prochaine It's time to get back to feeling so fine You can dance or sing or you can sing or dance